Mon oh Dieu Qui c'est celui-là Je les reconnais. Je crois que c'est Mario. Oh mince Qu'est-ce qu'il a eu Ha ha <rire> <rire> Me voilà, Mario <rire> ah, <Bowser> <rire> oh, Regarde, Bowser. Je C'est pas comme toi, Sonic Ne vous inquiétez pas, je reviendrai <rire> Vas-y Mario, réveille toi C'est Sonic Allez Mario, on y va, vite euh, Excuse-moi, je suis tombé Bon, on y va maintenant <rire> oh, Vite, on est au vaisseau On est arrivé bon. Voilà, nous, nous y sommes Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer